Bonjour et bienvenue chez Kipli. Lorsqu'on cherche à vivre une vie naturelle, saine et respectueuse de la planète, on s'interroge sur notre façon de manger, de consommer. Mais il y a quelque chose sur lequel on ne réfléchit pas beaucoup. C'est le choix de notre matelas, où on passe un tiers de notre vie. C'est pour cela qu'on a conçu Kipli, un matelas unique, qui vous permettra de passer des nuits réellement 100% naturelles. Tout a commencé dans l'usine de ma famille, à Turin, il y a 20 ans. C'est encore là-bas qu'aujourd'hui, on produit commande par commande nos matelas d'une façon artisanale. Rendez-vous au Sri Lanka pour voir comment on récolte une matière très précieuse pour la production de notre matelas, le latex naturel. En créant une légère entaille inoffensive dans l'écorce des arbres VA, un sucre végétal blanc en découle. C'est le latex naturel dans sa forme liquide qui est ensuite transformé en mousse. Pour cela, le latex est vulcanisé dans des compresses pour qu'il prenne la forme de matelas. La vulcanisation est le processus qui permet la transformation du latex naturel liquide à latex solide, permettant à la matière de prendre sa forme finale. Sa structure alvéolaire vous garantira une parfaite respirabilité. Ses propriétés hypoallergéniques et antifungiques les protégeront des acariens tout en étant idéal pour les personnes allergiques. Que ce soit pour les matelas ou l'oreiller, nous appliquons les mêmes rigueurs naturelles aux éléments qui viendront en contact direct avec votre peau. Tous nos procédés sont certifiés par les labels les plus stricts en matière de protection environnementale. Une fois que le matelas est assemblé, il est comprimé et impacté pour être livré directement chez vous. La belle toile en jute pourra être gardée et réutilisée à souhait. Une fois le matelas qui plie chez vous, il vous restera plus que les déballer et profiter des nuits naturelles. Vous pourrez vous offrir un matelas qui plie l'esprit libre. Il pourra être acheté en trois fois sans frais et vous pourrez profiter des somnis d'essai. Enfin, si jamais il s'avère qu'il y a un défaut, votre Kipli est garanti 10 ans. Votre matelas qui plie deviendra un allié et nous espérons qu'il vous accompagnera bien des années dans votre quête de vivre une vie saine et naturelle. Rendez-vous sur keeply.com pour découvrir notre matelas et le reste de la gamme Kipli. Merci.